Salut les astros. Alors, hier, on a vu un épisode sur comment observer les étoiles à l'œil nu. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant, je vous avais dit, hein, les jumelles. Comment observer avec une paire de jumelles, comment euh, préparer, et euh, eh bien euh, comment bien les régler, comment les choisir et à quoi ça, ça correspond, tous ces petits trucs-là qui sont écrits là euh, sur le côté. Voilà. Alors, une première chose. Euh, par rapport à l'œil nu, il est évident qu'une paire de jumelles va vous permettre de grossir. C'est fait pour ça, tout le monde sait qu'une paire de jumelles ça grossit. Mais en contrepartie, la paire de jumelles, elle va grossir, mais elle va aussi rétrécir, et eh bien le champ visuel. Hein. Parce à l'œil nu, on a un champ de vision très très large. Hein. On est, euh, on est, on est quand même, euh, on voit un peu sur les côtés, etc. On est vraiment très très large, et qu'une paire de jumelles, on va venir rétrécir une portion du ciel, mais en contrepartie cette portion du ciel elle va être grossie. Là où à l'œil nu on ne voyait peut-être que une voire deux étoiles avec une paire de jumelles, on va pouvoir voir peut-être 30, 40 étoiles, parfois même des centaines d'étoiles là où on n'en voyait que une ou deux. Voilà, Donc ça c'est super intéressant. C'est le premier instrument, il est pas très cher, franchement je vous le conseille. Alors pour les enfants, c'est un peu compliqué parce que vous pouvez voir que au niveau la paire de jumelles vous avez un écartement euh, pupillaire hein, qui correspond ici à la taille des yeux euh, et c'est pas très... voilà il n'y a pas beaucoup de marge de réglage et pour des enfants en bas âge bah, les yeux sont trop trop trop rapprochés euh, donc ils ont du mal à, à avoir une vision euh, correcte donc c'est un peu dommage hein, euh, donc faites bien attention à ça. Comment ça fonctionne une paire de jumelles déjà hein c'est une optique. Vous avez ici une lentille d'entrée. Donc, ce sont ce qu'on appelle les objectifs. Il y en a deux, puisque ce sont des jumelles. Vous avez ici les oculaires. Donc, les oculaires, ben, c'est grosso modo hein, une loupe qui permet de grossir l'image qui rentre ici. Alors, l'image, la lumière rentre ici, elle arrive ici sur un premier prisme. Donc, il y a des prismes à l'intérieur d'une paire de jumelles. Ce premier prisme va renvoyer la lumière dans l'autre sens, mais un petit peu en biais, comme ça. Ici, vous avez un autre prisme qui va renvoyer la lumière, comme ça. Donc, la lumière fait tac, tac, tac. Et pareil ici, tac, tac, et tac. C'est ce qu'on appelle donc la distance focale. Hein. Vous avez une distance focale beaucoup plus longue que eh bien, la simple longueur de la, de, la, de la jumelle, ce qui vous permet d'avoir un instrument compact. En contrepartie, ben, il voilà, y a toujours des contreparties, hein. Vous avez deux prismes ici, deux prismes ici. Du coup, c'est lourd. Voilà. Que dire d'autre Alors oui, quand vous choisissez une paire de jumelles, vous avez ici, Alors, je vais essayer de mettre, voilà, c'est écrit 10 fois 50. Donc 10 fois, c'est le grossissement. Hein, donc ça grossit 10 fois. Et ici, 50, 50, c'est la taille des objectifs. Donc 50 mm, donc 5 cm. Donc il y a des, euh, des jumelles euh, 10x50, des euh, 8x40, des euh, 12x60, des 16x80, des, des... voilà Bref, il y a toutes les tailles. Alors bien sûr, plus euh, l'objectif ici sera grand, plus il y aura de lumière qui va pouvoir rentrer. Vous verrez beaucoup plus de choses du coup. Le grossissement, euh, bon, grosso modo, ça va de 8 à 16. Hein. Euh, parfois, vous avez des jumelles avec ici une petite molette... Euh, donc c'est un zoom, euh, donc il y a trois chiffres. Hein. Comment bien régler une paire de jumelles Sur une paire de jumelles, vous avez généralement euh, un oculaire fixe, et puis un oculaire, voilà, ici, il est variable, je peux le tourner, donc je peux le régler. Donc, quand on règle euh, une paire de jumelles, on va d'abord régler l'objectif euh, avec l'oculaire fixe, hein. on va se positionner comme ça, et on va régler avec la petite molette, je vais laisser passer le train. Là, qui bosse. Hein Alors, vous avez ici une molette de réglage. La, la molette de réglage, quand je la monte ou que je la descends, vous pouvez voir que les deux oculaires bougent. D'accord Donc, on va régler d'abord l'image de netteté avec. Euh, bien euh, la partie l'oculaire qui, qui ne bouge pas donc on va euh, pointer on va faire sa mise au point avec cette lunette là d'accord et une fois qu'on a un réglage nickel sur cette, cette lunette là donc moi je ferme l'œil hein, comme ça hop j'ouvre ensuite le deuxième œil et je vais venir et eh bien modifier cette, euh, ben, cette cette partie-là pour euh, faire en sorte que cette lunette-là soit également euh, bien nette. Et en ouvrant les deux yeux, j'ai les deux lunettes réglées à ma vue par rapport à mes deux yeux, puisque euh, malheureusement, euh, bon bah il y a des gens qui ont, et comme moi par exemple, euh, des yeux avec des réglages différents au niveau dioptrie. Voilà, c'est pas compliqué, vous avez compris si vous n'avez pas compris, bah vous, vous revenez un peu en arrière, et puis voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, apercevoir avec une paire de jumelles Avec une paire de jumelles, on va pouvoir voir tout ce qu'on voit à l'œil nu, déjà, mais <rire> en plus gros. Donc, les planètes, donc les planètes Jupiter, vous allez pouvoir euh, la distinguer comme toujours euh, une boule de lumière. Ça, par contre, euh, ça n'a pas trop changé. Sauf qu'au lieu que ce soit un petit point comme une étoile, ça va devenir une boule. Une boule de lumière. Et vous allez pouvoir voir les quatre satellites comme quatre petites étoiles qui accompagnent euh, Jupiter. Euh, parfois, il y en a euh, quatre d'un côté, parfois, il y en a deux d'un côté, deux de l'autre, ou trois d'un côté, une de l'autre, euh, voilà. Euh, parfois, il y en a trois, et puis vous ne voyez, voyez pas la quatrième, pourquoi Parce que soit elle est derrière Jupiter, soit elle est devant Jupiter, donc noyée dans sa lumière. Donc, en fait, ces quatre satellites tournent autour de Jupiter, et vous allez, avec cette paire de jumelles, pouvoir observer eh bien, les mouvements de ces quatre satellites de Jupiter. Et ça, franchement, ça vaut tout l'or du monde. Saturne, vous allez pouvoir également la voir. Alors, vous n'allez pas pouvoir voir l'anneau très distinctement, mais vous allez pouvoir voir que euh, Saturne, c'est une toute petite boule mais, euh, de lumière, légèrement euh, en forme d'olive. Hein, euh, elle n'est pas tout à fait ronde. Hein. Donc, cette forme d'olive, eh c'est l'anneau. Alors, Mars, ça va être une belle petite boule rouge. Hein, et c'est tout. Mais au moins, vous allez pouvoir voir une, une petite bille rouge. C'est assez, assez sympa à voir. Alors, la Lune la lune avec une paire de jumelles c'est la claque vous allez pouvoir voir donc les bassins de lave les grands bassins de lave les mers et les océans et vous allez voir des chaînes de montagne hein euh, vous allez pouvoir voir les plus gros cratères comme copernic par exemple Katrina etc euh, vous allez pouvoir voir. Donc, le terminateur euh, qui est la limite jour-nuit euh, de la Lune, vous allez pouvoir voir une espèce de dentelle euh, avec des, euh, des reliefs. Euh, franchement, c'est magnifique. Alors, bien sûr, toutes les petites nébulosités qu'on avait vues euh, à l'œil nu, euh, bien la, la nébuleuse d'Orion, la grande galaxie d'Andromède, euh, les Pléiades avec une paire de jumelles, c'est trop génial. Vous allez pouvoir vous balader sur la voie lactée, on avait vu la voie lactée à l'œil nu, ça ressemble à une espèce de ruban de, de lumière, euh, lumière faible, Quand, si vous êtes en ville ce sera faible, si vous êtes en pleine campagne ce sera un petit peu plus lumineux, donc vous pouvez vous balader le long de ce ruban avec euh, la paire de jumelles et vous allez apercevoir eh bien, des amas d'étoiles, c'est-à-dire des petits des petits, petites agglomérations d'étoiles qui forment des petits grumeaux. Ça s'appelle des amas d'étoiles. Vous allez pouvoir voir euh, eh bien, euh, des petites nébulosités, etc. Franchement, bien. Très, très bien. Euh, chose que vous allez pouvoir voir, bah, observer également les étoiles filantes, puisque généralement, les étoiles filantes euh, arrivent à un point précis du ciel, Voir filer les étoiles dans, euh, dans les oculaires. Une chose à ne jamais, jamais jamais faire, c'est d'observer le soleil. Le soleil, on ne l'observe pas avec une paire de jumelles. Vous allez vous flinguer les deux yeux. Et quand je dis flinguer, ça veut dire que euh, jusqu'à la fin de votre vie, vous ne verrez plus rien. Vous serez aveugle. Une paire de jumelles ne se braque jamais. À partir du moment où vous avez une optique, et même d'ailleurs à l'œil nu, je vous le déconseille, je vous déconseille de regarder le soleil, ça fait très très mal. Ça, ça occasionne des lésions euh, euh, au niveau de la pupille, de la rétine, ça vous brûle. Franchement, regardez le soleil, sans protection, c'est suicidaire. Donc vous avez des, euh, des protections à mettre ici, ça s'appelle des filtres solaires. Euh, donc les filtres solaires qu'on met euh, sur les objectifs, ça s'achète dans le commerce. Vous pouvez les fabriquer, mais si vous êtes débutant, achetez-les, hein, ça sera mieux. Et puis vous pourrez observer le soleil et voir les petites taches noires euh, qui parfois apparaissent sur le soleil. Vous allez me dire ouais mais alors euh, tout à l'heure tu m'as dit une paire de jumelles c'est super lourd et puis bon là c'est des 10 x 50, imaginez si j'ai des euh, 16 x 80 alors 16 x ça va grossir euh, 16 x, mais 80 ça veut dire qu'ici l'objectif il va faire 80 euh, mm, euh, la paire de jumelles elle va pas être comme ça, hein. elle va être grande comme ça, hein. ouais facile des, des engins énormes au bout de 20 ou 30 secondes vous allez commencer à avoir peu mal hein, au niveau des bras du coup ici les, euh, les trapèzes ça va vous faire mal alors il ya des techniques pour euh, regarder euh, avec une paire de jumelles déjà pour pas la faire tomber on prend la dragonne hein. ok vous allez pouvoir la poser sur votre coude donc moi je chope mon bras ici comme ça je suis solidaire et je vais pouvoir regarder, voilà, hop, tranquillement. Donc ça, c'est une technique d'observation, c'est d'utiliser son coude, son bras. Vous pouvez acheter des supports, hein. vous pouvez mettre ça sur trépied, hein. il y a des petites fixations sur certaines jumelles. Vous pouvez utiliser un pantographe aussi, euh, qui vous permet d'avoir un bras articulé, Bon là, quand c'est comme ça, c'est compliqué à regarder hein, au zénith. Donc euh, vous pouvez vous, vous allonger sur une chaise longue de jardin, par exemple, et euh, observer tranquillement les étoiles filantes. Les jumelles, c'est mon euh, outil principal d'observation en ce qui concerne les étoiles variables. Donc ceux qui veulent euh, savoir ce que c'est qu'une étoile variable, j'ai une playlist hein, étoiles variables. Voilà pour les jumelles. Bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, très rapidement. Euh, les amis astros, euh, je vous retrouve la prochaine fois pour un petit exposé sur les, euh, les, les lunettes astronomiques. Allez, soyons fous. Allez, ciao